Salut tout le monde, c'est Weedman, content d'être avec vous. Troisième journée de floraison avec la Vipar Spectra, la XS2000, qui va faire de son mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Et cette lumière-là, là, qui nous donne 240 watts, est parfaite pour une 2 pieds par 4 pieds. Donc, 2 par 4... On parle ici de 8 pieds carrés, mais là, c'est le double. Donc, vraiment, là, à l'extérieur de la tente, là, parce que la lumière ici là, va donner tout ce qu'elle peut pour le centre. Toute cette zone-là là, va être vraiment plus favorisée pour avoir de meilleures cocottes. Donc, on peut voir ici le triple burger numéro 6 de Skunk Out génétique, clone gracieuseté de Zuzukana. On a été un petit peu euh, défavorisé car il, il est un petit peu éloigné de la lumière. Mais on a quand même ici là, le triple burger numéro 6 qui va nous donner quand même là, une certaine quantité de cocotte. Troisième journée de floraison. Euh, <coughs> on, on parle ici de 6. On parle ici de 7 journées que je n'ai pas comptées. Dans le, dans le... Finalement, ça fait 10 jours. 10 jours que j'ai tourné la lumière en floraison. Que j'ai mis ça en 12-12. Donc 10 jours moins 7. 3, 3 jours de floraison. Euh, ça commence. Ça commence. Premier pistil. Il y a eu un bon, bon, bon stretch. Hein? Une bonne poussée de croissance. Quand la lumière elle a le su. quand les plantes. Quand les plantes ont su que la lumière était en 12-12, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser le scrog du mieux que je pouvais. Euh, j'ai fait là, deux derniers euh, passe-passe en autres. Celle-là ici, j'aime juste juste, juste là, de la mettre sous la corde. Donc, euh, celui-là ici, je l'ai laissé pousser le plus loin possible. Celle-là aussi, parce qu'ils sont quand même assez loin de la lumière. Donc, on essaye d'avoir toutes les plantes à la même hauteur. On avait parlé de peut-être rajouter une lumière de Vipar Spectra, la P2000. Euh, par contre, j'ai mal organisé ça. J'ai fait un nettoyage de mon euh, tapis à un moment donné. Et euh, j'ai mal organisé ça, puis ça ne me tentait pas là, que mes plantes étaient pas mal avancées. Ça ne me tentait pas d'installer la P2000. Donc, on va faire confiance à la XS2000. Euh, j'ai des clones de chacune de ces plantes. Donc, euh, je sais déjà d'avance que le Mendochino Animal Cookie, je l'aime déjà. Le Triple Burger numéro 6 boss très fort, je l'aime déjà on a le gilato numéro 5 de Elevate qui va je sais pas ce que ça va nous donner le GMO Animal Cookie de Ripper Seed donc euh, j'ai déjà aimé un GMO Animal Cookie j'avais pas été capable de garder une clone. Euh, là, un clone le présentement je suis un pro du clone donc euh, on n'aura plus jamais un souci de ne pas avoir de clones. Donc, troisième journée de floraison. Le stretch est fini. Les pistils sont sortis. Ça va très bien. Cette grow-là, malheureusement, euh, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Euh, les deux plantes ici, je les aime beaucoup, beaucoup. Les deux autres, il y a des grosses chances là, que je jaillissent pas ça. Euh, mais il y a encore un mais. Toujours un mai ici, là, chez Winman. Malheureusement, pour ces plantes, ils vont être nourris avec des restants. Des restants de bouteilles de Rimo et des restants de bouteilles de psycho-nutriments. Donc, on va peut-être perdre le contrôle. On va peut-être perdre le contrôle à... Euh... J on va voir, on va voir, on va sûrement avoir des manques de certains nutriments euh, est-ce qu'on va avoir des surplus de certains nutriments donc présentement ça va bien, on est chanceux, on est chanceux et puis, euh, exactement, donc ça, ça l'englobe cette vidéo avec la Vipar Spectra XS2000, toujours là à 62% d'intensité ppfd d'environ 730 750 au centre et puis ça descend là, vraiment là, à 400 à l'entour donc euh, je pourrais la monter un peu plus fort là mais le centre va quand même être affecté là, celle-là ici aussi je viens juste de la passer sous le cordage donc vraiment au centre, ça va être parfait. Le carré était même pas... Il était utilisé par celui-là ici. Mais euh, j'espère que ça va faire de d'espace. Ça va être très bien. Ça va être très bien. La tente va être quand même très bien couverte. Euh, C'est vraiment ces carrés-là ici. Là, ça sert absolument à rien que je les utilise. Donc ici, hmm, je pense que la lumière est quand même un petit peu plus vers la gauche. Donc euh, ils ont quand même de très bonnes pousses, ces, ces plantes-là. C'est vraiment à droite, ici, le triple burger qui va être affecté. Mais, comme je vous ai dit tantôt, là, ça ici, ça va être très bien... Euh, ça va être très bien... Euh, la lumière va très bien les capter. Le capter. Alright, gang. Donc, un pouce, un commentaire. Merci encore à tout le monde qui s'est abonné à la chaîne Weedman SQ... SQDC2 sur YouTube. Oubliez pas d'aller sur Instagram Weedman SQDC et on essaye d'aller un petit peu plus là, sur Twitch Weedman SQDC donc c'est Weedman SQDC partout et puis sur Youtube il y a Weedman SQDC numéro 2 pourquoi Ben hein, j'ai tellement peur de perdre ma première chaîne là, que j'en ai reparti une deuxième avec aucun avertissement donné, aucun strike donc euh, c'est pour ça que j'ai parti une deuxième chaîne pour être toute propre. Sans bavure. Alright gang. Je vous adore. Troisième journée de floraison. Le Mendo Animal Cookie. Là, le Mendo Animal Cookie numéro 2. On va couper ça à 55 jours. Donc il reste 52 jours. Il va être vraiment prêt. Là, les trichomes vont être vraiment prêts. Ils vont être ambrés. Ça va aller très très rapidement pour le Mendo Animal Cookie. Triple burger numéro 6 70 journées donc vraiment beaucoup plus longtemps là, 15 journées de plus là, euh, que le Mendo Animal Cookie même que le Mendo Animal Cookie on pourrait aller peut-être à 53 jours et puis le Triple Burger 72 jours donc on est rendu là, à, à, à 60, 53 73, 20 jours on peut avoir 20 jours de différence là, pour que les deux là, soient à, à leur plein potentiel. Parce que je connais ces deux clones-là exactement. Les deux autres, je n'ai aucunement idée là, du nombre de jours. Donc, troisième journée. Il nous en reste une cinquantaine. Il nous en reste encore 70. Un pouce sur commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!